Dans cette vidéo, on va parler de skill, je vais vous donner euh, la définition du mot skill et je vais vous en donner un euh, sur le muscle up aujourd'hui, j'ai choisi de vous expliquer le muscle up rings. Hello J'espère que vous allez bien, c'est Dounia Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà Bah, J'espère que ça va, que vos opens se sont bien basés Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir mais là, actuellement, euh, on est la semaine après les opens Donc euh, j'espère que ça s'est bien passé pour vous J'espère que vous avez fait un beau bilan. Euh, avant de commencer cette vidéo, si vous pouvez vous abonner, ce sera super. C'est très important pour moi d'avoir bah, des gens qui sont intéressés par mon boulot. Et si vous voulez savoir quand est-ce que je sors des vidéos, il faudra cliquer sur la cloche pour avoir des petites notifications. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux commenter cette vidéo si tu as quelque chose à dire à partir du moment où c'est constructif. Il n'y a aucun problème. La troisième chose, c'est, euh, va faire un petit tour sur ma nouvelle formation qui va t'apprendre à créer des séances de crossfit toi-même, en tout cas, des workouts cohérentes avec des skills. Et dedans, je t'apprends à créer des skills justement beaucoup plus dans profondeur avec euh, la création des, des warm-up, des objectifs, le développement du mental, pas mal de choses qui devraient pouvoir t'intéresser. Et si tu as besoin de plus et d'être coaché euh, par rapport à tes points faibles pour qu'on les améliore ensemble alors dans ce cas là va prendre ma programmation euh, qui est en plus je l'ai je... C'est ça qui est trop marrant Mais c'est parce que j'ai envie de le faire Donc c'est pas par rapport à la vidéo Mais j'ai envie de le faire euh, J'ai euh, fait en sorte qu'on puisse Soit prendre la programmation complète Ou soit prendre que les skills Donc du coup N'hésite pas à y aller Après avoir vu cette vidéo Pour souscrire <rire> à mon programme Ceci étant dit On va pouvoir commencer Aujourd'hui je vais t'apprendre euh, Ce qu'est qu'un skill Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui savent pas ce que c'est Et du coup je vais t'apprendre vraiment ce que c'est Alors skill ou skills euh, Si on fait une petite traduction Ça veut dire apprentissage en français C'est beaucoup plus stylé de le dire en anglais, <rire> Donc il vaut mieux le dire en anglais, mais bon, vous entendrez beaucoup, beaucoup le mot « skill » parce que de toute façon, euh, comme vous le savez, en CrossFit, on, on, on a beaucoup de termes anglais et on ne fait pas beaucoup d'efforts pour les traduire parce que, bah, voilà, c'est comme ça, c'est des termes en anglais, donc bon, on reste en anglais. Donc, le « skill » de base, c'est une période d'apprentissage. Le but de ça, c'est d'apprendre, ni plus ni moins, ok Mais d'apprendre quoi En CrossFit, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de mouvements et notamment des mouvements techniques. Euh, en gymnastique, en altéro et en cardio. En cardio, les mouvements techniques, ça va être euh, le sprint et la course à pied, les ergos, donc skier, grammeur, biker, asobike, ok, euh, et, euh, et c'est déjà pas mal. Mais euh, je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. Mais il y a quand même des éléments techniques en cardio. Attention, il n'y a pas que la gymnastique et l'altéro. Donc du coup, ce qu'on veut, c'est que... On a un workout, un workout qui va durer entre 5 et 40 minutes, admettons, à peu près, c'est des fourchettes classiques, ok? Faire ce workout, c'est important. Pour développer le cardio, l'endurance respiratoire euh, et toutes les qualités, donc on dit chez toutes ces qualités là c'est vraiment vraiment important évidemment. Et pour améliorer aussi la pratique, donc enfin, voilà, ça c'est vraiment important. Cependant avant de faire un workout il faut absolument faire un skill. Le skill c'est l'apprentissage, c'est la porte d'entrée vers euh, l'amélioration technique. Euh, je je l'explique, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui disent oui je suis en skill et j'ai vraiment envie de, de passer en LX. Okay. Tu pourras pas passer en LX si tu fais que des workouts, c'est pas possible, c'est impossible. J'en mets ma main à couper, c'est pas possible Il faut travailler ta technique de façon à devenir un athlète complet Ce qui fera de toi un très bon athlète, c'est le fait d'être un athlète complet avant tout On peut pas devenir un bon athlète si on n'est pas un athlète complet Avant d'avoir de, des objectifs et de se dire... Je veux aller à telle compétition, je veux devenir un athlète de crossfit, je veux vivre de ça, je veux ta, ta, ta. Travaille ta technique et deviens un athlète complet. Si tu veux devenir un athlète complet, il faut faire des skills tous les jours. Un skill ça dure entre 10 et 20 minutes, ça c'est selon moi. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais j'ai assez d'expérience pour en parler. 10, 20 minutes, max ça peut être un peu plus long, mais un peu plus long, c'est chaud. Il euh, y a aussi, vous verrez aussi ce qu'on appelle le strain. Euh, ça, c'est plus pour de la charge. Alors, évidemment, ça, ça permet de travailler la technique, mais du coup, c'est plus de la charge. Euh, donc, et vous le verrez qu'en haltérophilie d'ailleurs. Comme je te disais tout à l'heure, ça sert à travailler un élément technique. Je vais être un peu plus précise, vous allez comprendre. Euh, en gymnastique, par exemple, on a marché sur les mains. Ok, si dans un workout, vous avez un workout et c'est, euh, je sais pas moi, euh, 20 dumbbell snatch, 10 box jump, 10 mètres handstand walk, vous allez scalder le, le mouvement parce que vous savez pas le faire. Vous allez pas faire 10 mètres handstand walk puisque vous savez pas le faire. Vous allez faire quoi Vous allez vous mettre en, en L sur une box et faire du déplacement. Je sais pas, vous allez trouver un autre truc mais vous allez pas faire ça. Bon, toute l'année, dans tous vos workouts il y du handstand walk. Vous allez tout le temps scalder. Vous allez jamais faire le handstand walk parce que vous savez pas faire le handstand walk. C'est un cercle vicieux en fait. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais. Donc ça veut dire que un jour ou l'autre, il va falloir arrêter ça. Comment est-ce qu'on arrête de scalder un mouvement qu'on ne sait pas faire En mettant dans des skills et en apprenant. Donc votre skill, il doit vous servir à apprendre tel ou tel mouvement. Admettons, du coup j'ai ce workout là. Donc du coup sur ma partie skills, je vais mettre 15 à 20 minutes où je vais travailler différents mouvements qui à terme vont me permettre de... Marcher sur les mains. Par exemple, euh, du positionnement et je vais apprendre à me lancer. Par exemple, euh, du handstand contre un mur et du déplacement gauche et droite. Ou par exemple, du shoulder tap. Enfin, J'entends un shoulder tap scaldé avec euh, de la levée de paume. Un, un engagement d'épaule. Je vais tout faire pour que dans mon skill... Il y a suffisamment d'éléments qui me permettent à terme de travailler mon Einstein Wood. Petit à petit, ça va s'améliorer. Du coup, petit à petit, je vais changer le skill de mes Wood. Au début, ça, ça, ça sera par exemple, au, au lieu de mettre 10 mètres Einstein Wood dans mon Wood, je vais mettre 10 tentatives de Einstein. Même si ça n'avance pas d'un iota, c'est pas grave parce que vu que je travaille dans mes skills, à la fin de l'année, je saurais marcher sur les mains. C'est sûr. C'est sûr. Enfin, J'en suis sûr. J'ai tellement fait avec tellement de personnes que je le sais. Là aujourd'hui, euh, avec Sandro qui est un client à moi, Sandro il, savait, il, il pouvait même pas lever une jambe un peu euh, pour euh, tenter de se mettre en stand. faut, faut voir, même pas lever une jambe. Aujourd'hui, on le travaille pas beaucoup, mais à chaque fin de séance on en fait un petit peu, ok bah, aujourd'hui, il arrive à lancer une jambe et moi je peux l'aider pour se mettre en stand et il tient en stand tout seul. Alors que mais pas bah, du tout, du tout, il aurait fait ça. Et si on n'avait jamais travaillé les skills lui et moi, il en serait toujours au même euh, au même état. Ça veut dire qu'il en serait toujours à pas savoir lever la jambe Bon, à la fin de l'année, il va savoir marcher sur les mains Parce que j'ai fait faire des skills pour qu'il marche sur les mains Voilà à quoi ça sert, le skill C'est primordial Pour moi, je préférais qu'une personne ne fasse que des skills Plutôt qu'elle fasse que des woods Sincèrement, pendant un an Et du coup, une fois qu'elle a fait que des skills pendant un an Et bien cette personne, après Elle commencera à continuer à faire des skills, bien sûr Peut-être un peu de strength euh, Et du coup, avec des woods et elle va améliorer sa technique, mais c'est plus difficile d'améliorer sa technique que d'améliorer son cardio, selon moi, donc, euh, donc ça, euh, voilà. Ça concerne qui Ça concerne tout le monde, euh, il, faut, il faut que tout le monde, enfin, aujourd'hui, j'ai des, des athlètes, dont un qui est bientôt euh, sur le chemin de, de, de l'international, et aujourd'hui, lui, il fait des skills, à... il en bouffe à longueur de journée, mais il bouffe des skills à la hauteur de son niveau, par exemple, euh, il sait tout faire, je lui ai appris à tout faire, de A à Z, j'ai appris tous les mouvements. Aujourd'hui, il euh, y a encore des choses qu'il ne sait pas faire à son niveau, par exemple euh, muscle up strict, en health site, bien engagé et tout ça, il a encore du mal. Le muscle up strict à la barre, il a encore du mal. Euh, rester en install a du mal encore. Tu vois Donc tout ça, on le travaille et je le mets dans ses skills. Et il le fait. Donc c'est pour tout le monde, autant pour les débutants que pour les gens qui sont très très très expérimentés. Et moi, je me considère comme une athlète totalement complète. Je suis une athlète complète. Techniquement, je suis à l'affût parce que j'adore ça. Et comme c'est mon boulot et que moi, je suis spécialiste de la technique aujourd'hui, c'est ma spécialité. C les gens viennent me voir pour ça. Et ben bah, du coup, euh, même moi, pour moi, moi, du coup je suis hyper carré dans ma technique Et je continue de faire des skis, et des skills et des skis Et encore et encore Et c'est mon kiff et j'adore ça et, et vous devriez faire pareil parce que c'est la seule chose qui vous permettra de devenir un euh, ben, complet en fait Donc on a les skills en gymnastique, okay tous les mouvements de gymnastique vous pouvez mettre un ski Pareil en altéro. Euh, tout ce qui est placement de dos, en fait il faut avoir, moi je pense en altéro, il faut un focus Mais en gymnastique aussi, il faut un focus et il faut se concentrer dessus En altéro, il y a beaucoup de choses à penser, il y a les épaules, l'activation des épaules Il y a l'activation des dorsaux, il y a l'activation des lombaires, il y a l'activation des jambes et des fesses il y a la trajectoire, euh, il y a l'extension de hanches, euh, il y a la connectivité entre les hanches et les épaules, il y a tout ça là, tout ça. Donc, vous pouvez tout travailler. et Vous pouvez vous dire, ok, le focus d'aujourd'hui, ça va être les épaules. Je veux que mes épaules, elles soient actives. Donc, premier exercice, je vais mettre ça. Deuxième exercice, je vais plaquer et je vais faire un effort pour faire du high pull. Vous voyez ce que je veux dire Et sans charge sans charge, sans rien, Il a pas de charge, j'ai juste de la barbe à la vide Et puis je fais, et puis je comprends, et puis j'arrive à comprendre Parce que c'est ça aussi, il faut que vous compreniez Ça sert à rien de faire un truc si vous compreniez que dalle Parce que ça va rien, rien, rien vous apporter C'est comme les meufs qui font des fentes pour travailler les fesses mais qui sentent pas les fesses Bah ça sert à rien <rire> Ça sert à rien, il faut, il faut ressentir les choses la, la gymnastique c'est du ressenti l'intero c'est du ressenti, moi je sens mes fesses je sens quand elles, quand elles se contractent je sens quand elles doivent se contracter même, je dirais même, donc il faut sentir tout ça, en cardio vous allez avoir tout ce qui est ergo, l'ergo bah, travailler le, la technique du, du ski par exemple ça se travaille, travailler la technique du rameur je vais mettre deux exercices avec un focus sur le lead des, des épaules et un focus sur l'extension de hanche bah, on est sur du ski, on est sur de l'apprentissage encore une fois Mais en fait c'est comme un étudiant en médecine, il sera toujours obligé d'avoir d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre, c'est son job tu vois et son job c'est de continuer à apprendre Sur 10 ans le gars Et même quand il aura fini ces 10 ans Il apprendra encore bah, vous, devez, vous devriez vous mettre dans, cette, de, dans, dans cet état d'esprit là Un athlète ne s'arrête jamais d'apprendre Jamais jamais Même s'il est au CrossFit Games Il apprend encore et encore et encore Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder euh, 4 vidéos Que j'ai sélectionnées parmi la bibliothèque de mouvements que j'ai, Parce qu'en fait j'ai une bibliothèque de mouvements <rire> Il y a au moins 300 vidéos de, de mouvements techniques Sur tout un truc et tout et donc du coup j'en ai plein plein plein pour le muscle of wings Et du coup là aujourd'hui on va faire un petit skill ensemble Donc imaginez que le skill il doit durer j'ai bien dit entre 15 et 20 minutes du coup là j'ai sélectionné 3 exercices 3 exercices je vais mettre 30 secondes de travail pour 30 secondes de repos Alors le temps je le varie Je le varie en fonction de beaucoup de choses hein. Si c'est du handstand je vais jamais Passer 30 secondes parce que 30 secondes de handstand C'est vraiment difficile mais là Pour ce genre de travail 30 secondes vous allez voir ça, ça va aller euh, mais c'est quand même Vachement mobilisateur donc on évite De dépasser les 40 secondes parce qu'après ça fait beaucoup euh, Il faut aussi l'équivalence De temps de repos je pense que c'est pas un workout Donc il faut pas euh, s'essouffler et vous pouvez même mettre beaucoup plus de repos, genre une minute. J'aurais pu mettre 30 secondes de travail une minute de repos sans problème. Mais bon, pour ce genre d'enchaînement là, non, c'est pas nécessaire. Donc 30-30, 3 exercices, ça fait une minute par exercice, 3 minutes. Et si je fais 3 tours, je fais même 4 tours, ça va faire 12 minutes. Donc c'est bien. J'aurais pu rajouter un quatrième exercice aussi. Bon, après voilà, ça dépend du temps que vous voulez y passer. Le premier exercice, comme vous le voyez, tac, c'est un mouvement que j'ai mis en place. Alors, en gros, je me mets sous mes anneaux. Euh, je vais mettre en false grip parce que ça c'est important pour les anneaux Je rappelle que c'est... Euh, à La personne à qui je vais donner ça, c'est une personne à qui j'ai déjà appris la transition Peut-être au préalable, je l'ai déjà un peu apprise Et euh, c'est une personne qui a jamais fait, jamais, jamais fait de muscle up rings Donc c'est à qui j'apprends à faire de muscle up rings Donc euh, je me mets en, en contrebas de mes anneaux J'ai mes pointes de pied sous les anneaux Je suis en false grip, mes coudes sont, sont serrés okay Et je vais venir vraiment appuyer fort dans mes anneaux pour toucher ma chest, ma poitrine Et je vais ouvrir, ok donc ça, pourquoi Je vais mettre ce genre de mouvement parce que il est hyper important pour engager surtout au niveau du dos, au niveau des dorsaux Et comprendre qu'il faut vraiment appuyer au niveau du sternum et non pas au niveau de la poitrine en haut Ok Parce que c'est deux mouvements différents, si vous faites du muscle at et que vous arrivez là, il va rien se passer Sauf si vous êtes vraiment vraiment très fort au niveau du dos pour passer mais c'est pas notre cas Donc du coup là je vais vraiment appuyer bien bas pour pouvoir passer facilement Donc ça je vais mettre 30 secondes de ça, 30 secondes de repos. Ensuite, je vais mettre 30 secondes de keeping. Un keeping, c'est important de le travailler. Alors, évidemment, avant de mettre ce genre de mouvement, je vais avoir fait travailler au sol le holo et le hardcore à la personne. Ça, c'est vraiment important. Le holo rock aussi. Mais du coup, là, on travaille le keeping, un bon keeping le nombril rentré, les fesses serrées, les jambes jointes. Tout, tout est bien engagé. Je ne suis pas en false mais je suis légèrement en poignée intérieure. Ça, c'est important parce que je ne peux pas trop travailler comme ça. Ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux travailler un petit peu avec les poignées cassées. Donc, du keeping. Ensuite, je vais demander sur le troisième exercice à mettre... Donc oh, cette fois-ci je suis beaucoup plus en contrebas de mon anneau J'ai les fesses en dessous de mes anneaux Je suis en full grip Et mon travail, mon focus, parce qu'il faut toujours des focus Mon focus là ça va être extension Extension de hanche puissante et anneau hanche okay Et là je vais appuyer Et je suis toujours bien engagée avec les épaules qui lident Mes épaules ne doivent pas être vers le sol Jamais Donc ça et je peux, si j'avais envie de travailler un, un dernier mouvement, je peux même le mettre en dehors de, de ces trois mouvements, demander à la personne de faire 4 tours de ces trois mouvements, puis à la fin de faire 20 reps de transition avec extension puissance en focus. Donc, ça voyez Là, la, la différence, c'est qu'il y a juste une extension et du coup, je monte en haut sur la transition. Mais si je mets cet exercice-là, il faut que la personne ait déjà travaillé la transition, sinon c'est dangereux. Elle peut partir vers la voie, c'est très dangereux. Donc, euh, voilà. Ça, c'est un skill que j'aurais par parfaitement pu mettre à, à quelqu'un. Et derrière, du coup, la personne, je vais lui dire, bah euh, sur son wood, je vais lui mettre une des trois options pour remplacer les muscle up rings. Comme ça, ça lui permet de pratiquer son mouvement. Parce qu'en fait, en gymnastique, je rappelle, la gymnastique pour l'améliorer, c'est la pratique. L'haltérophilie pour l'améliorer, c'est l'entraînement. Donc, il faut à la fois pratiquer et à la fois s'entraîner pour se développer en tant qu'athlète. Cependant, vous ne pourrez pas devenir un athlète complet si vous ne travaillez pas votre technique. Donc, règle numéro 1, travaillez votre putain de technique tous les jours, tout le temps. Tous les mouvements, même ceux que vous détestez, pour devenir un athlète complet. Une fois que vous êtes complet, vous continuerez à travailler vos techniques. Mais ce sera déjà plus facile plutôt que de skater tous vos workouts depuis des, certains des années. Vous skater vos workouts parce que vous ne savez pas faire. Au lieu de contourner quelque chose, rentrez dans le tas. Rentrez dans le tas, travaillez-le. Travaillez-le et ensuite vous arrêterez de toujours contourner les choses. Et ça, c'est important. Donc, vraiment, vous avez compris ce que c'était qu'un skill N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de mon aide. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner. Bye